Thank mm -hmm. you. Christophe Sardi, euh, c'est vrai que euh, j'ai découvert votre film par euh, l'intermédiaire des réseaux et c'est ouais. quand même très très bien. Donc là où le temps s'est arrêté, et moi du coup, je me suis arrêté et j'ai vu un film qui mérite euh, notre attention. Et, et Vous êtes photographe d'origine et puis vous êtes aussi réalisateur. Vous allez nous expliquer un petit peu euh, pourquoi avoir fait ce film qui est un petit peu hors des sentiers battus. Et puis en même temps, vous êtes euh, le distributeur. Vous êtes le réalisateur, vous êtes le scénariste, vous avez tout fait sur ce film, vous l'avez monté aussi Je l'ai mais j'ai terminé le montage avec une monteuse, qui s'appelle Agnès Ribouton, parce qu'il y a des, des choses à ne pas faire. J'ai fait le maximum de choses seul, mais on, on va répondre aux questions les unes après les autres. Euh, effectivement, moi je suis photographe réalisateur. Un scénariste, on va dire, sur des, des, des, écrits, des premières écritures, parce que la scénarisation, c'est un travail d'équipe. Hein. On écrit avec deux ou trois personnes. Hein. Donc, euh, quand je dis scénariste, je mesure mon propos parce que le scénariste, c'est encore un métier à part entière. Donc, effectivement, je fais beaucoup de choses, mais j'ai un parcours assez particulier, parce que moi, je suis autodidacte, mais j'ai démarré il y a, Bon, ma première photo à 8 ans euh, les, mes premiers films c'était les films de mariage à 20 ans et puis euh, puis à 30 ans j'en ai fait mon métier en partant euh, sur l'Afrique où je suis resté 20 ans donc euh, cette, ce parcours en Afrique a été extrêmement euh, on va dire euh, formateur, formateur. c'était une super école parce que j'ai fait toutes sortes de choses très différentes je passais de la pub au, au, au documentaire, en passant par le clip, en passant par euh, les films d'entreprise. Je suis allé dans, dans beaucoup de pays et donc c'était très, très formateur. Ensuite, euh, quand je suis revenu, ben forcément, j'ai retrouvé mon pays, hein, euh, c'est-à-dire euh, euh, les, les, les saisons, c'est-à-dire euh, les, les, les campagnes que moi, j'ai pu connaître, tout ça. Et puis, j'ai quand même vu le, le, le, le, pays, le pays évoluer. Il y a des problèmes, euh, on va dire écologiques, qui se sont qui sont apparus de manière de plus en plus fréquente. On en parle de plus en plus. Il se passe pas une journée sans qu'on en parle. Ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Et le fait d'être parti en Afrique et d'avoir, euh, on va dire, connu euh, euh, la chaleur, d'avoir connu aussi des, des zones rurales, parce que moi j'étais dans des pas, j'ai pas uniquement filmé dans des euh, dans des capitales. Je suis allé dans des zones extrêmement retirées. Euh, au Mali, au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, bien sûr. Je suis resté 20 ans quand même non-stop non euh, au Sénégal et, euh, et puis une trentaine d'années euh, sur l'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal, plus d'autres pays euh, où j'ai pu euh, me, me, me déplacer. Donc, euh, toute cette partie de, de, de, de vie en Afrique, euh, moi, j'ai vu beaucoup de zones comme ça retirées où les gens vivent avec, avec, de manière très, très simple. Pour moi, c'est pas des gens pauvres, c'est des, des gens qui vivent avec l'essentiel. Euh, quand je suis revenu en France, donc c'est difficile pour moi, il a fallu que je réfléchisse beaucoup à la raison pour laquelle j'ai fait ce film, parce que ça vient du, vraiment du fond de moi. C'est l'amalgame de plusieurs choses. C'est d'abord un premier métier que j'ai fait quand j'étais jeune, moi j'étais inséminateur. Mmh. Donc, je faisais l'insémination artificielle sur les vaches, donc j'allais dans les campagnes euh, me, me, me promener... Euh, enfin, j'allais dans les fermes, donc je suis dans le milieu rural et je faisais en fait euh, de la photo et du film euh, comme ça, comme euh, quelque chose de passionnel, mais ce n'était pas mon métier. Donc, j'ai eu cette première partie de ma vie. Ensuite, ça a été l'Afrique pendant 20 ans, où j'ai pas connu que des capitales, comme je le disais, mais euh, des zones parfois très rurales, où j'ai vu des gens vivre avec euh, pas grand-chose. Je trouvais ces gens heureux, je trouvais ces gens sains. Et quand je suis revenu euh, en France euh, à retrouver mon pays, retrouver un peu les saisons, euh, j'ai eu envie de repartir un peu dans cette euh, ruralité que j'ai beaucoup aimé. Moi, je ne suis pas du tout du milieu, hein, mais euh, j'ai beaucoup aimé cette, cette ruralité. Il y a, y, a, y a un changement sur plein d'aspects, plein, plein de points, mais effectivement, le l'écologie, après le problème écologique, il n'est pas français, il est, il est mondial. Hein. Par rapport aux, aux fermes qui disparaissent, par rapport, euh, et puis par rapport au monde où on est dans une inertie de, de, de, de surproduction, surconsommation, surpopulation, où on est toujours à la recherche, on entend parler de croissance, on est en train, on, on est en train de parler de, de marché, de finance. On, on est, j'ai l'impression, dans une inertie comme ça, euh, un peu euh, euh, qui est difficile de, à, à maîtriser. Et voilà. Vraiment, c'est né en moi comme ça, et je me suis dit, il faut que je fasse un film sur ces fermes qui vont bientôt plus exister, qui, ces fermes simples, les fermes qui sont nos histoires, notre histoire, notre socle, on va dire, euh, d'humanité. Et euh, j'avais gardé des contacts de mon ancien euh, métier, de mon premier métier, et à quelques amis euh, et anciens collègues, je leur ai dit, trouvez-moi une ferme dans laquelle je peux rentrer comme ça, euh, pour aller euh, faire le, le portrait de cette ferme. Donc, je ne pensais pas forcément trouver forcément un personnage, un personnage seul, Genre, ça aurait pu être un, un couple, deux frères ou je ne sais pas quoi. Mais euh, la première ferme que j'ai euh, euh, découverte, qu'on m'a présentée en fait, c'est un ancien collègue à moi qui m'a expliqué un petit peu le profil euh, du personnage et de la ferme, j'écoute moi ça, ça m'intéresse. Je vais aller voir le monsieur qui s'appelle Claudius. je lui ai dit écoutez Claudius, euh, je j'aimerais faire un, un film sur une ferme comme la vôtre parce que c'est dommage, ça va disparaître et voilà, j'aimerais faire un film là-dessus. Et je pensais être obligé un petit peu de lui expliquer beaucoup de choses. Il m'a dit euh, de manière très simple, euh, ouais, bah, bah, oui, il m'a dit oui. Voilà, et j'ai commencé à, à filmer, à rentrer dans sa vie et j'ai filmé sur euh, une durée de 14 mois où j'ai gagné la confiance de, du, du personnage. Donc, euh, il faisait euh, pour lui, j'étais une visite, euh, j'avais la chance en plus d'habiter à 20, à 20 minutes, enfin j'habite à 20 25 minutes de la ferme. Donc, je pouvais monter souvent le voir. Euh, sans y rester trop longtemps, parce que je voulais beaucoup respecter euh, justement sa vie, sa, cette solitude qu'il entretenait, puisqu'il était seul depuis bien longtemps. Et euh, voilà, j'ai gagné sa confiance et ça a permis de, euh, de durer dans le temps, parce que c'était ça le, le, le challenge. Je voulais, je voulais absolument recouvrir les quatre saisons hein, oui. que, qui existent chez nous, qui sont notre, notre socle de vie et surtout pour lui aussi. Donc il fallait que je dure, et pour durer il fallait que j'aie sa confiance. Et c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai pu filmer aussi longtemps euh, des scènes euh, qui m'étonnaient moi-même lorsque je les filmais. Quoi. Des, des, des, des, des scènes, euh, j'étais euh, complètement rentré dans sa vie. Mais des fois le temps d'un repas, le temps d'une sieste, le temps d'un moment à l'écurie. Enfin voilà, j'ai filmé des choses qui étaient qui étaient, euh, qui étaient extraordinaires parce qu'il me les donnait. Merde, je pas en... ma... ma masse vraiment dieu. Ben, les, mon père, il, lui, il aimait courir dans les foires. Et puis ça rigolait ça, euh, les gens buvaient des canons et puis tout, hein. Il y allait, hein. La vie avait un sens. Je lui avez demandé justement de, euh, de faire des choses spécialement pour la caméra ou pas Pas du tout. Il n'y a aucune scène dans le film qui est demandée, qui, qui est répétée. Et c'est ce que j'explique aussi à la fin dans, dans les projections, c'est que ce, ce genre de film, tout est tourné dans l'instinct parce qu'il n'y a absolument aucune scène qui est demandée, faite ou refaite. Là, il ne l'aurait pas accepté. Il, il, il comprenait mmh. ce que je faisais, bien sûr, mais bon, pour lui, je, je faisais quelques images comme ça. Je ne pense pas qu'il imaginait le film que je voulais faire. Euh, et euh, moi, mon idée, c'était vraiment d'être authentique, d'avoir un film très authentique. Donc, pour avoir de l'authenticité, il fallait que je capte ce que lui me donnait. Et à aucun moment, je lui ai demandé de, de, de, de, voilà, de, de me faire telle ou telle scène ou de me de, de, de refaire, euh, contrairement à ce qu'on peut faire sur une fiction, sur un... Contrairement à moi, un ce, -ce qu'il y a eu des, des, des scènes que vous avez filmées qui vous a demandé de couper Pas du tout. Pas du tout, parce que moi-même, dès le départ, j'étais extrêmement respectueux, donc euh, j'ai rien filmé de, de trop comment je, intrusif, trop personnel, trop privé. J'arrivais chez lui, je discutais beaucoup comme ça, et je le filmais dans son, dans son travail, dans ses repas, dans sa... mais euh, j'arrivais pas le matin, à 6 heures du matin chez lui pour le choper au mieux. Il n'y a, a aucun voyeurisme dans, dans, dans, mon, dans ma démarche. Ça, c'était pour moi. Euh, une évidence parce que le respect, moi j'ai été élevé là-dedans, donc euh, c'était très important pour moi de ne pas justement être trop in, intrusif. Et, euh, et, et donc voilà, j'ai pas eu besoin de couper quoi que ce soit. Les, il y a des scènes que j'ai enlevées forcément dans le montage et puis surtout. Oui, ben voilà, ça a eu beaucoup d'heures de rush. Euh, pff, en heure, j'ai pas, j'ai pas regardé. J'avais 900 gigas d'image, mais j'avais assez peu de déchets quelque part. J'aurais pu faire un film qui de quatre de, de, de, de heures qu'elle oui. qu n'allait pas avoir d'intérêt parce que ça allait être évidemment trop long, trop trop trop lent on va dire. Il y a besoin hein, quand on fait un film, hein, ça c'est vrai pour euh, pour les documentaires, pour les courts ou longs métrages, euh, il faut du rythme, il faut quand même de l'intérêt à chaque fois. Il faut que le, que le spectateur, il faut toujours se mettre à la place du spectateur quand on fait un film, qu'il oui. qu soit comme ça aspiré dans un dans un rythme euh, où il se passe des choses. Donc euh, on a enlevé des scènes euh, inutiles, on en a on, on en a raccourci beaucoup, bien sûr, mais euh, tout ce que je filmais, il y avait une certaine lenteur dans, dans, dans sa vie, donc j'avais le temps. Et la particularité de ces films, c'est beaucoup observer. Parce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune scène qui est... Oui. Euh, tout est bien. capté dans l'instant. Donc il fallait que j'observe énormément, donc il fallait que j'anticipe, il fallait que je sois bien par rapport à la lumière, il faut que je sois bien par rapport à la mise au point, par rapport au cadrage. Donc il y a plein, plein, au son aussi, parce que c est, c est, c est, dans ces cas-là, il faut beaucoup écouter. Il y a des sons, il y a des silences dans le film qui étaient qui super. Quoi. Donc, je voulais les entretenir, je voulais tout ça. Je ne voulais pas inonder euh, le, le film de musique. Donc, euh, c'est très particulier à, à tourner. Beaucoup d'observations, beaucoup d'anticipations. Et moi, bon, j'ai un parcours qui, est, qui a été donc très formateur. Donc, j'étais capable de, de filmer euh, euh, comme ça, dans, dans, dans l'improvisation totale, sans arrêt. Alors, il y a une chose qui m'a. Dire, qui m'a interpellé parce qu'on sent que c'est un vrai film construit après au montage euh, il y a des séquences où vous filmez souvent quand il a les jambes croisées et les pieds qui balancent qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez ressenti avec ça avec ces images alors euh, moi j'ai quand même filmé ce qui me donne ça revient plusieurs fois quand même ouais ça revient plusieurs fois parce que c'est c'est c'est un tic et puis j'ai beaucoup ce qui revient aussi souvent, c'est les détails, oui. parce que chez lui, dans sa vie, dans sa façon d'être, dans sa façon de, de, de bouger, de travailler ou, ou de rien faire, il y a des détails. Il y a le pied qui balance, il y a sa main, il y a ses mains, il y a ses, ses, ses, ses couteaux, ses fourchettes. Enfin, chez lui, tout a un siècle, hein. c'est assez impressionnant. Oui. Donc, au-delà du pied qui se balance, où on le voit de temps en temps, il y a, euh, je pense, des détails des détails dans le geste, dans des, des détails dans les objets, des détails dans la matière aussi. Et ça, je, pour moi, c'était aussi quelque chose d'important et que, que je voyais, donc que j'ai capté par l'image. Oui, c'est votre œil de, de photographe qui est… Oui, ouais, je pense que la photo m'a beaucoup aidé. Ouais. Mmh, ouais. Mmh. Donc, euh, cette personne, euh, que, comment dire, que, quelle, quelle a été une fois que vous, soyez, vous êtes parti, qu'est-ce qu'il a souhaité, lui Est-ce que le film, il a eu le temps de le voir ou pas le film, il l'a vu deux fois oui. euh, et je l'explique aussi justement à la fin des euh, des, des projections hein, où je raconte en fait tout ce qu'on ne voit pas dans le film, tout ce que le film n'apprend pas. Je raconte la vie du, du monsieur de sa naissance jusqu'à jusqu'à son décès. Euh, je raconte comment j'ai fait ce film, enfin tout ça, et je raconte comment il a vu le film deux fois. Alors, je vais peut-être pas tout dévoiler forcément euh, maintenant, mais euh, euh, il a vu le film deux fois et il, il s'est approprié, et, et, et, et, euh, et ça, si des gens qui, auront, euh, qui vont venir voir le film euh, pourront euh, s'en rendre compte, euh, j'explique un petit peu toutes les, les, les, les situations, les conditions dans lesquelles il a vu le film, les raisons pour lesquelles il l'a vu, et quelle a été sa réaction, parce qu'il il s'est beaucoup approprié le film, et il en était très très fier, et c'est un film qui lui a beaucoup plu, qui l'a, je pense, beaucoup ému ça je le sais aussi par rapport à ce que je, certaines anecdotes que je raconte donc voilà ça c'était aussi un point important je voulais que le film lui plaise si le film là il s'était senti agressé par le film ou senti un peu humilié pour moi ça aurait été un échec mais ça n'a pas été ça a pas été du tout le cas et le respect que j'ai eu avec lui pendant les deux ans et demi dans pendant lesquels j'étais avec lui pratiquement ça s'est ressenti dans le film et le respect ressort, et, euh, et pour lui, il l'a pris comme ça. Et puis, en même temps, le spectateur est, est touché, parce que c'est vrai qu'il n'y a que lui et ses animaux. Dans le film, il y a la visite de, du vétérinaire, il y a, il y a plusieurs visites, mais, euh, parce qu'il reçoit un petit peu, mais c'est vrai que c'est vraiment une vie de, de solitude, et puis en même temps, dans des espaces magnifiques, parce qu'on euh, peut dire qu'il est, il est, il était heureux d'être là. Alors, c'est quelqu'un de... Très heureux. Alors, il y a des choses qui peuvent l'irriter un petit peu, comme tout le monde. Hein. Euh, voilà, le changement d'heure, euh, s'il pleut trop, s'il pleut pas assez, s'il fait trop chaud, s'il fait froid. Il peut être un petit peu râleur, hein. c'est un Français, donc euh, voilà. Euh, euh, mais euh, il était globalement et au fond de lui, euh, extrêmement euh, heureux, cette, cette solitude qu'on peut ressentir lui ne la, ne la ressentait pas. Ce qui est intéressant, c'est en fait la vision qu'on a sur sa vie de notre point de vue. Nous qui sommes dans des maisons avec des chauffages, avec des clims parfois, on a des voitures tout ça, lui, il n'est pas dans ce monde-là. Il est dans un monde qui pour lui est le vrai. Et cette solitude qu'il a, puisqu'il est fils unique, ça aussi quand je raconte à la fin des, des projections sa vie, on comprend. Il était fils unique, euh, il était seul depuis l'âge de 34 ans. Euh, il a vécu seul pendant toutes ces années, donc cette solitude était était une habitude, donc un besoin qu'il entretenait. Alors, il le cassait parfois, enfin, il cassait cette solitude parfois en allant au village, en, en, avec par, par rapport à des visites, qui, qui, des gens qui venaient le voir. Euh, mais c'est pas quelqu'un de malheureux, pas du tout. C'est pas quelqu'un de seul, pas du tout. C'était quelqu'un qui, qui vivait euh, avec sa philosophie de vie. Voilà. Et qu'est devenu sa ferme aujourd'hui? Sa ferme, elle a été euh, rachetée par euh, un jeune couple de Saint-Martin-en-Haut. Saint-Martin-en-Haut, c'est là où j'ai tourné le film, qui est un village qui est, qui est dans les Monts du Lyonnais. Et euh, c'est euh, deux jeunes qui ont racheté la ferme. Alors, pour l'instant, elle est euh, pratiquement ce qu'elle est, qu est dans le film, puisque ce n'est pas si vieux que ça. Et euh, voilà, elle va devenir une petite maison euh, les jeunes, apparemment, aimeraient y habiter dedans, mais on va éviter, on va dire, euh, la résidence secondaire, telle qu'on l'entend, euh, avec euh, des démolitions de partout, une reconstruction. Non, non, ça, sera, ça, va, ça restera un petit peu dans, dans l'esprit. Et tant mieux. Vous les animaux? Ah, les animaux, non, non. Euh, les animaux euh, sont, ont été, euh, quand lui, il a, il, a, il a vendu ses vaches, euh, tout est parti. Et quand il est rentré à l'hôpital, parce que, bon, ça aussi, je l'explique le, je à la fin du film. Euh, il a, tous les animaux sont partis, ont été récupérés euh, par des voisins euh, et voilà. et il a dû quitter sa ferme qu'il n'a malheureusement jamais revue. Le, le temps, pour vous, est-ce que c'est vraiment arrêté Comment vous voyez l'avenir de, de ce monde rural qui, qui, qui, qui, est, qui est euh, alors, Plusieurs choses. D'abord, le film, effectivement, c'est une leçon. Moi, j'ai pris la même que tout le monde et je ne donne pas de leçon moi aux autres avec mon film. Moi, le film, j'ai pris la même leçon que tout le monde, c'est-à-dire que quand je, je vois vivre cet homme, au même titre que quand je voyais vivre les gens dans la, la, la brousse éloignée en Afrique, j'ai toujours considéré que ces gens avaient raison. Et donc, euh, voilà, j'étais attiré par cette, ce profil-là, par cette, ce décor, cette ambiance. Donc, euh, on, on prend une leçon, effectivement, de, par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on lit les rapports du GIEC, quand on lit euh, les, les commentaires et les, les analyses des spécialistes, justement, du, euh, du, la, la, de de l'écologie, et de l'avenir de l'humanité, parce que si on, on en est là aujourd'hui, euh, eh bien, euh, on voit vivre cet homme et il vit tellement avec simplicité que quelque part on, on, on, a, on a envie, on aimerait pouvoir vivre comme lui. On n'en est pas capable. Il est hors de question de dire bon ben allez stop, maintenant vivons tous comme Claudius. Pas du tout. Mais le, le, le, le phénomène que ça exerce. Sur les spectateurs, c'est celui-là. C'est à dire qu'on se dit punaise Claudius, il vit comme ça. Et au fond de nous, on dit mais en fait, il a raison. Il y a une dame un jour dans une salle qui m'a dit ça fait envie. Alors les gens, ont dit bah non, bah ben non, bah ben non, ça fait pas envie parce que on n'a pas envie d'avoir de, 10 degrés chez chez nous l'hiver et d'être obligé de de, de de traire ses vaches à la main ou je sais pas quoi. C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire ça fait envie d'être capable de vivre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dans son inconscient ou dans son conscient, se rend compte que l'inertie dont je parlais tout à l'heure, l'inertie de la surproduction et surconsommation et tout ça, elle est qu'on ne maîtrise pas. C'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir. Donc, donc, on se dit comment on fait pour freiner tout ça. Et là arrive un film comme ça où on voit un type qui qui demande rien à personne, qui est dans son monde, dans une clairière comme ça, et qui vit avec l'essentiel. Avec l'essentiel, il vit avec, avec et il est heureux. Oui. Et on se dit punaise, mais nous on n'a rien compris quoi. Voilà, c'est ça le, le, la moralité du film. C'est pas un film sur la ruralité d'antan. C'est pas un documentaire style France 3 sur euh, le, le, le papier avec son béret qui roule les airs et qui nous raconte que ses que, que, que vaches vont bien. C'est pas du tout ça. On, on, on entend, on voit cet homme vivre, on l'entend parler. C'est pas un documentaire. Il n'y a pas d'interaction au niveau de la réalisation. Moi j'ai pas voulu un film avec l'interaction, euh, euh, question-réponse. On a sa voix comme ça qui, qui, qui, oui, qui puis on est avec lui quoi. On se promène, on est avec lui, on est dans sa vie, on est en immersion dans sa vie et on est complètement embarqué par cette cette sérénité, par par cette cette cette vie extrêmement saine, extrêmement simple et on est embarqué là-dedans. C'est ça le film. C'est pas du tout, faut pas voir ce film. Et là, je pense surtout au cinéma ou aux spectateurs qui aura peut-être des un peu des, un frein aller voir un documentaire sur un vieux paysan oui on me parle de trucs qui ont été faits oui non mais j'ai pas inventé le sujet mais la manière de le traiter et puis surtout ce que ça ce que ça provoque chez le spectateur ça c'est à mon avis euh, assez nouveau on va dire et c'est ça que moi j'avance et que je défends euh, sur le film euh, vraiment un film euh, qui qui euh, qui est pas du tout euh, je pense que le mot « documentaire » ne lui va pas vraiment, parce que ce n'est pas vraiment un documentaire. Ce n'est pas une fiction, donc j'étais obligé de le classer dans, dans la catégorie « documentaire ». Il fait 1h30, tous les gens me disent « c'est dommage que ça se finisse », donc ça veut dire qu'il n'est pas trop long. Il se passe plein de choses, on rit, on pleure, on, on, on, on est ému, il y a de la poésie, il y a, il y a de l'esthétique, parce que chez lui, c'était euh, cinématographiquement, euh, ben, c'était très cinégénique. Ah oui. bon. D'ailleurs, je voulais vous le signaler, vous avez cadrer les, les images magnifiquement. Quoi. Oui, voilà. Alors moi, je, la photo m'a permis aussi de, de, de, euh, de gérer la lumière et, et, et d'exploiter le potentiel euh, cinégénique du lieu. Donc, ça il y, y a tout ça dans le film. C'est pour ça que euh, quand les gens le voient, ils, ils partent. Et c'est un film qui est fait pour tout le monde. Il faut pas croire que c'est un film qui est réservé aux anciens qui ont connu ça avant. c'est pas un film qui est réservé aux gens du milieu rural. c'est pas un film qui est réservé aux gens qui ont connu un oncle ou une tante. Non, non, tout le monde a vu le film. J'ai toutes les villes où je suis allé, des enfants de, de, de, de disons de 8 à, à 16 ans ou 17 ans, des adultes jusqu'à 95 ans, des gens du milieu urbain. J'ai rempli des salles dans, dans Lyon, en plein Lyon. Euh, à, à, à, à aix les bains à Chambéry, je suis allé à Évreux, je suis allé à, à Guingamp, à Toulouse, euh, euh, dans toute la région 1, Rhône, Isère, euh, tout ça. Donc, les, les salles se sont, se sont remplies parce que c'est un film fait pour tout le monde. Voilà. Même si au départ, encore une fois, on peut avoir cette, euh, cet a priori. Voilà. Le problème de ce film, c'est qu'il va, va y avoir un a priori, qu'il faut arriver à casser par euh, une communication, par des interviews comme vous le faites là et je vous en remercie, euh, et, et parce que c'est un film, tout le monde me dit à la fin. J'ai des gens qui pleurent à la fin, qui pleurent en me posant la question, qui viennent me remercier à la fin. Et des gens qui ont 30 ans et qui ne sont pas du milieu, ou des, ou des, ou des enfants qui ont, qui ont aimé. Il y a des gens qui l'ont vu six fois. Enfin, j'ai eu toutes sortes de, de, de, de retours qui, qui m'ont beaucoup touché aussi et qui montrent comment ce film est, est, est touchant, comment il est dans l'air du temps. Mais il faut arriver à casser ce, ce, cet a priori qu'on peut avoir ouais. sur ce film qu'on qu va appeler documentaire sur un vieux paysan. Ça, c'est un petit peu euh, réducteur. Voilà. Moi, j'appellerais ça un document, moi. Un oui, c'est un, un portrait. un témoignage là. de vie. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'aimerais terminer cet entretien, justement, pour s'adresser pour euh, plus particulièrement aux exploitants de salles. Justement, comment vous avez convaincu, puisque vous avez votre film à la main, comment vous avez convaincu les exploitants et, et, et qu'est-ce que vous diriez aux autres de toutes les régions de France pour dire il ben, y a un intérêt à ce que mon film… Vous avez fait combien de villes déjà Combien de villes ben, J'ai oui. dû faire… Euh, je ne sais pas, je n'ai pas, pas compté, mais j'en suis… Je suis à la centaine de, de, de, de salles, je pense, donc oui. euh, presque autant de villes. Alors, je l'ai présenté euh, en en parlant, alors, en disant que c'est compliqué de parler de son film. C'est compliqué d'appeler un, un exploitant de salle et lui dire, j'ai fait, fait un film, c'est extraordinaire. Je peux pas dire ça, mais j'en parle beaucoup de passion parce que, quelque part, euh, moi, c'est pas mon film, c'est celui de Claudius Jomard, c'est celui du personnage, c'est à lui le film. Donc, euh, j'en parle comme ça et l'exploitant, je lui parle. Effectivement, j'avance tous ses, ses arguments, même si j'aime pas le terme et j'envoie je un lien. Quand les gens voient le film, une fois qu'ils l'ont vu, c'est ouais, gagné oui. quelque part. Après, dans la communication, c'est là où je, je dis aux, aux exploitants, moi, je peux vous aider par une communication. Par euh, il y a des bandes annonces. Il y a il y a euh, il y a pas longtemps, j'étais à 4,2, je dois être à 4,1 sur Allociné, par exemple. C'est pas rien. C'est mmh. pas des gens que je connais. Hein, j ai, j ai, mmh. Donc euh, c'est c'est un film maintenant ouais, qui est qui est vraiment. Euh, mais il faut faire. Je comprends les, les exploitants parce qu'il faut faire revenir les gens dans les salles. Et euh, c'est là où la communication est importante et ça peut être euh, par des vidéos que j'ai pu faire, des interviews comme ça, qu'on peut mettre au grand public pour avoir euh, peut-être un, un avis. Quoi. Voilà. Et un, un, et un, un dernier mot de sur de la, de la musique parce que c'est Hervé firinga qui a fait la musique et Hervé raconte firinga qui l'ancien pianiste de Peter Gabriel, était quelqu'un très connu dans le milieu de la musique de film, puisqu'il a travaillé sur, euh, sur Intouchable, La vérité si je mens, Le sens de la fête. Il a fait énormément de, de, de une filmographie très importante. C'est un gars de grand talent euh, et, et humainement euh, super qui a accepté mon projet. Donc, euh, bon, c'est vrai que c'est un signe aussi, quoi. Et la musique, elle est, elle est splendide mmh. et ça amène beaucoup et oui. au film. Et je n'ai pas voulu justement inonder le film de musique, mais elles arrivent à point nommé comme ça. Oui. Et voilà, ça, c'est important aussi euh, oui. dans, dans l'approche dans, dans, dans qu'on peut avoir de, de savoir si on peut programmer ce film ou pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas connu, mon personnage n'est pas connu. Euh, dans Le milieu du cinéma ne m'ouvre pas vraiment les portes, il hein. faut, faut dire ce qu'il y a. Oui, hein. J'aimerais ai, faire une fiction derrière de, de ce que je raconte à la fin, parce qu'il y a aussi ça, les gens restent, oui. les gens ne partent pas. Moi, des fois, j'ai eu cent, plus de 100 personnes dans la, dans la salle pendant la projection. Ils sont tous restés à la fin euh, parce que je raconte toute l'histoire de, de Claudius, la raison les la raisons du, du film, enfin, je raconte beaucoup de choses comme ça. C'est une histoire que je raconte en fait. Donc, les gens restent et c'est euh, c'est un beau moment, je pense. Et euh, donc, j'accompagne le film euh, le, le, le mieux possible, le plus possible euh, dans les salles pour euh, pour que la, la soirée soit, soit complète. Et justement, ce que je raconte à la fin m'a donné l'idée, l'envie de faire une fiction, cette fois, de raconter la vie de ce personnage et de raconter quoi euh, ben, L'histoire d'un type qui, qui, qui naît dans sa ferme, euh, à qui il arrive plein de choses, très petit, euh, tout petit, et j'en parle aussi après, je ne dévoile pas maintenant, mais voilà. Et puis grandit dans sa ferme, et puis arrivé à 88 ans, il voit un grand type qui arrive et qui dit « je veux faire un film sur votre ferme » et il se retrouve sur une tête d'affiche, parce que le film à Saint-Martin-en-Haut, euh, c'est la star cinéma de Saint-Martin-au-Cécol du Jomar. c'est-à-dire que, que, que le film a fait un, un tel, oui. a, a eu un tel écho dans les monts du lyonnais autour de Lyon ici que il y a des gens qui ne me connaissent pas ou qui me croisent et me disent tiens j'ai croisé une, une personne qui m'a parlé de ton film, enfin ça fait énormément de bruit euh, et, euh, et voilà ça, ça c'est important aussi de, de, de, de souligner ça. Quoi. En tout cas, Christophe, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. On a accueilli de diffuser au maximum. Et ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Gérard.